c'est parce qu'en fait Jérôme est un grand communicateur après il met des il met des c'est vrai tu verras des vidéos partout euh, sur les sites euh, il <rire> envoie par mail en disant connectez-vous là vous allez voir on fait <rire> une réunion